Pablo Sarabia, attaquant de 30 ans qui était sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, a été vendu à Wolverhampton. Il rejoint officiellement le 16e de Premier League après une première partie de saison très loin des espoirs donnés par sa saison 2021 à 2022 en prêt au Sporting Portugal. Sarabia est loin d'être un mauvais joueur, mais il y a quelque chose qui a fait qu'il n'a pas réussi à pleinement s'adapter à Paris. C'est dommage on pouvait espérer que son agressivité, son sens du collectif et sa capacité à être décisif dans les autres clubs seraient des atouts. En manque de confiance et de temps de jeu, l'Espagnol va tenter de se relancer dans une mission difficile puisque Wolverhampton se bat pour le maintien. Mais au moins il aura un rôle important et découvrir la première ligue peut être tentant. Avec de belles performances, il pourrait retrouver un club plus haut dans le classement. C'est ce qu'on lui souhaite. Du côté du PSG, il y a la rumeur d'un possible recrutement pour le remplacer mais encore rien de précis ni de sûr. Pablo Sarabia s'engage avec Wolverhampton Wanderers Football Club. L'attaquant espagnol rejoint le club de première ligue dans le cadre d'un transfert définitif. Formé au Real Madrid, Pablo Sarabia débute en Liga avec le club de Retafe en 2011. En 5 saisons, il cumule 145 apparitions, 15 buts, 20 passes décisives avant d'être transféré au Séville FC au cours de l'été 2016. Avec le club andalou, le milieu offensif participe à 151 rencontres, 43 buts, 39 passes décisives. En juillet 2019, le natif de Madrid rejoint le Paris Saint-Germain. Sous les couleurs rouge et bleu, il inscrit 22 buts et délivre 12 passes décisives en 98 rencontres. Avec le club de la capitale, Pablo Sarabia enrichit son palmarès de deux titres de champion de France 2020-2022, de Coupe de France 2020-2021, une Coupe de la Ligue 2020, et trois Trophées des champions 2019-2020-2022. Vainqueur de l'Euro U19-2011 et l'Euro Espoir 2013 avec les sélections nationales jeunes, l'international espagnol compte 26 sélections avec la Rora, 9 buts, et a notamment participé à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. Le Paris Saint-Germain souhaite le meilleur à Pablo Sarabia sous ses nouvelles couleurs.